Chers traders et investisseurs, jeudi 22 août, bonjour. Écoutez, après des minutes de la Fed sans aucune surprise qui ont malgré tout conduit à une clôture haussière des marchés américains, les marchés européens quant à eux se réveillent plutôt d'humeur euh, moyenne ce matin. Néanmoins, les chiffres euh, PMI publiés à 9h30 et 10h respectivement pour la France et l'Allemagne sont plutôt bons. Puis donc il y a eu une réaction haussière immédiate et le marché a eu plutôt tendance à consolider par la suite jusqu'à la fin de matinée. Donc tous les yeux maintenant sont tournés vers Jackson Hole, le symposium qui a lieu ce week-end aux états unis et euh, donc on verra bien comment ça va réagir suite à ou pas, suite à ce symposium. Et si nous analysons maintenant euh, la situation graphique des indices européens, nous sommes exactement sous de fortes résistances, en particulier sur le DAX, qui nécessiteront clairement des catalyseurs nouveaux et vigoureux pour être franchis à la hausse. Donc, rien n'est moins sûr, sinon nous retournerons faire un petit voyage vers le sud. Donc, nous sommes aujourd'hui très exactement en situation neutre. Ce matin, dans ce contexte, nous avons exceptionnellement réalisé que 5 trades gagnants sur 6, accompagnés de 3 médailles. Nous vous souhaitons à tous une très bonne journée, de très bons trades et à demain